Ok. Il, il regarde un peu commencer et tout. Il fait même pas de zoom pour voir les véhicules. Il cherche où est-ce est qu'il veut aller, joueur manette les gars, vous pouvez le voir euh, à son déplacement de curseur. Ok, il va aller là. Il va faire ce, il va faire ce loop. <rire> T'as à dire que. C'est du stress, et c'est un kid hein. 22 ans les gars, 22 ans il a tout gagné et Je connais que des insultes moi en italien Donc je vais éviter de parler italien là. Finiestra C'est-à-dire fenêtre C'est le seul mot que je sais dire qui n'est pas une insulte Putain, c'est pas terrible Sortez-moi votre meilleur mot italien, chat. Ah ouais. Ah ouais, chat. On en ah, est. Ah, c'est comme ça. Je suis mort, putain. Non, mais le <rire> film lag non, les les vous êtes des tarés Bon Allez, on va, rad on va rader un peu de quoi il est capable. Déjà, il spawn, euh, il spawn lagon. Je me sentirais tellement pas serein dans cette zone. Avec toute l'eau et tout, je peux pas glisser. <rire> Merci, Lark, c'est gentil gros. J'ai l'impression que, il a l'impression qu'il est seul. Il est concentré Ah il se bat juste avec son pistolet Il est, euh, il est tout serein sur ce qu'il y a autour de lui sur ce, qui, euh, sur ce qui est possible Ok il a une super arme Pour se défendre au corps à corps Test. Vous avez le son vous aussi J'ai mis, mis à fond son son. Je peux je peux pas plus chat. On verra. OK. C'est mieux là. Imagine t'as... À 20 ans, tu joues au jeux vidéo. T'as à tes parents, t'as gagné 120 000 balles. déjà, si les est joueur professionnel à 22 ans, ça veut dire cest dire que ses parents, ils ont été assez cool, pour l'autoriser à faire ça, tu vois, et le pousser là-dedans. Donc, dans tous les cas, ils vont être contents, ses parents. Mais c'est genre, c'est, c'est full mérité, tu vois. Là, je pense, je pense qu'il a qu'une seule envie, c'est trop... Putain de bâtard. Ok, il a pas besoin de jetons de, de redéploiement goulag. Là, il cherche. Voilà, voilà ce qu'il cherchait. Il avait besoin de 1000 balles. Par contre, les couilles qu'il a de se balader comme ça et de looter et tout, de faire sa petite game en mode... Euh, la vie est cool et euh, tout. Oh, livraison express. Oh, incroyable. Oh, oh, oh. Il sait qu'il a clair ce secteur, du coup il recule direct bien ce secteur. Il a le, le largage sur lui. Il clear, il clear vraiment tout bien. Il est serein quand même. Hein. Il prend le loadout. Du coup, on est sur des paralysantes. Paralysantes avec. Euh, avec vas Vous imaginez le nombre, le nombre de personnes. Du coup, de, de joueurs pros. Qui ont euh, Avec un petit AMP. Non, mais vous imaginez le nombre de joueurs pros, les gars, qui. Euh, qui ont regardé. Euh, mes lives. Pour justement comprendre comment est-ce que ça marchait. Euh, les paralysantes, le bouclier, le, le style de jeu. Avec des syntaxes, excusez-moi, chat. Hop, il prend le truc, petite rotation. Il va se diriger tête vers son autre loadout. Il est serein, hein, il, a, il est tout au sud de la map, il doit faire une rotation à euh, nord. Euh, je le sens plutôt serein, hein, il est euh, concentré dans la partie. Bah, il atterrit tranquillement. Il clear absolument tout. Je, style de jeu très propre. Donc là, ça c'est le, le, le moment extrêmement stressant. Et il a la méta parfaite. PPSH. PPSH avec un bouclier. Il peut juste pas espérer mieux. Du coup, bah, il est en train de se balader. Tranquille. Malin. Il va temporiser. Il va temporiser dans cette maison. Comment est-ce que tu comptes jouer, mon grand Il va... Regarde, va... En gros, il a... Il... il est pas en train de miser sur le fait d'aller euh, direct en centre zone à la position finale. Il est en train de miser sur le fait qu'il va avancer zone par zone. Le... C'est possible de faire ça zone 1, zone 2, peut-être zone 3, mais zone 4 et 5, c'est impossible de faire ça parce que tu es forcément attendu sur des power pauses et tes rotations deviennent impossibles. Mais ils profitent de la zone 1 et 2 pour faire ça et gagner des places parce que mine de rien, il y en a certains qui vont vouloir se placer en plein centre et ils pourront pas se placer en plein centre les gars parce qu'ils vont se faire intercepter par ces autres joueurs justement. Il fait pas un seul bruit Il est discret, il est dans sa maison On sait où pop la zone après Il met un petit ping Qui va lui indiquer à peu près Où est-ce qu'il a envie d'aller Et hop Là c'est parti La zone 2 est validée Il est parti il fait extrêmement attention, il se déplace uniquement avec, avec la portière de Twingo. Il va pouvoir acheter une autoréa. Peut-être mettre. Peut-être même un masque. Je sais pas ce qu'il va privilégier. Autoréa. Il se dit que le masque il va le trouver. Et la voiture. Est-ce que ce skin de voiture vous rappelle quelque chose Les ultras est-ce que ce skin de voiture vous rappelle quelque chose On va rien dire. On va aller, pour ceux qui n'ont pas vu, on va laisser continuer la partie. Et, euh, et voilà. Ok, c'est parti pour une rotation. Elle penche vachement la, vers l'avant. Là, il est, en train de, il est en train de faire une rotation. Elle est risquée. C'est une rotation extrêmement rapide. En gros, les rotations, normalement, tu fais attention de passer par des endroits extrêmement safe. Là, c'est safe, le chemin qu'il fait. Mais à la fois extrêmement dangereux parce qu'il passe devant plein de fenêtres de maison. Il passe devant des zones où potentiellement il y a des gens. En fait, il mise sur le fait que... Il fasse, sa, il fasse sa rotation avant tout le monde et qu'il est deviné avant tout le monde où, que ça, où va se finir la zone. Et c'est très bien joué parce que même moi je suis arrivé après lui. Même moi je suis arrivé euh, bien 30, 30 ou 40 secondes après lui. On, on dirait pas au vu de son style de jeu du début, mais sa rotation est extrêmement rapide. Il est placé centre zone. Il est bien. Maintenant, il sait qu'il a juste à temporiser et à protéger son territoire. Et cette vidéo, évidemment, elle ira sur YouTube. Et là, j'aimerais vraiment savoir en commentaire ce que les gens pensent du fait que toute la communauté pro n'a pas aimé euh, le style bouclier para que j'avais fait lors des premiers WSOW et que maintenant absolument tout le monde et la méta WSOW est une méta bouclier fit une autre arme. Qu'en pensez-vous bon, J'ai juste inventé la, la méta des worlds les gars, c'est rien de c'est rien de fou. Ok, il y a un autre véhicule Qu'est-ce qu'il fait Et pourquoi il tourne autour de sa, sa maison Il est con cool, ou quoi Oh ce qu'il lui a mis Oh ce qu'il lui a mis Ouah wow Ouah wow, Je pète les plombs le, le mec n'avait aucune raison de venir le jouer hein. Il avait aucune raison hein. Des maisons il y en a 8 là Regardez, regardez, en haut à gauche de la map Toutes les maisons Il est arrivé combien À ce qui paraît, il a fait premier Replay l'action Mais va sur le replay <rire> Il y a le drapeau sur celle-là Ouais mais quand tu prends le drapeau, le drapeau après il se déplace à l'heure. Tu vas pas faire un drapeau à ce stade du jeu. Il attend, il temporise, il est bien. TATANUS TATAN Roule Allez go Merci Fanny pour les 17 mois à Skyfall pour le sub-gift Du coup les gars, là, il, il a deux véhicules collés à son bâtiment Qu'est-ce qui va se passer Les gars, regardez ma tête. Blackface. Ah non, c'est Pokerface. Pas Blackface. Là, les gars, il va se déplacer sûrement. Soit il attend que la zone arrive, mais il prend le risque que les gens descendent de la montagne. Soit... Je suis gouré. Propre le gameplay. Frérot, il temporise, c'est normal. On est dans une game où il y a 100 000 dollars sur la victoire. Heureusement que tu campes. Heureusement. Non, non, les non, c'est pas les Il y a la scared. Ouais, il a vraiment besoin d'un masque. Et s'il veut un masque, il lui faut 500$ de plus avec, le, avec un shop qu'il a, qu a juste à côté. Par contre, ça, ça se voit que c'est un joueur pro Call of, dans, dans, dans, dans, dans sa zénitude. Dans, dans, dans sa zénitude. Dans, euh, en fait, moi personnellement, je serais avec le bouclier à la fenêtre, de façon passive puis être agressive. Lui... Il est tellement sûr de son shoot de son IM, du fait qu'il va être sûr et certain de gagner son 1 contre 1 que euh, il fait ça. Potremmo giocare, ga, fatemi mica. Guardiamo la prossima safe, vedo dove potrebbe chiudere e cerco di di flottare. Perché voglio voglio voglio muovermi prima che che chiudesse il gulag. C'è almeno una speranza di fare qualcosa. Il un livreur devant la paire. Si quelqu'un entend, à la show corp. Un RPG est finito. Il, il temporise, les gars. Il temporise. Il prend son temps. Il attend, les gars. Il est patient. Il est réfléchi. Tu m'as trop hypé pour le mode spec de Warzone 2. Mec, les gars, co comme je vous l'ai dit, s'il y a un mode spec qui sort sur Warzone 2, j'organiserai des, des tournois mais incroyables. Des trucs incroyables. Une fois par mois, je prendrai un studio et tout exprès pour caster avec, avec des copains, avec plusieurs personnes. Genre Une fois par mois, votre, je vous régalerai, chat, une soirée. Si y a le mode spec sur Warzone 2, il y aura moyen de faire des trucs de fou. Mais vraiment des trucs de fou, tu vois. Tu étais encore vivant là. J'étais encore vivant, les gars. À ce stade du jeu, j'étais encore en vie. Et regardez, les gars. Regardez. regardez la Will Alping. Regardez la Will Alping. Regardez. Vous voyez cette zone là C'est la zone finale que j'avais deviné moi en zone à, à ce moment là. Oh, de non. De... <rire> le masque à gaz. Non, il s'en bat les couilles du masque à gaz. Continue. Oh, merde. Oh, le stress. Ah, là, ça ah là, ça... ça, chie un peu dans les gays. Normal. Ok, il arrive. Attention, il arrive vers ma position. Regardez, moi, je suis juste à droite. Je suis la voiture rouge à droite qui est en train de se, train de se... se battre un peu avec l'autre voiture. Lui, il a toujours le même gameplay. Il colle sa voiture. Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là là là là là là là là là là là là ah, Oh là là là las là là là là là là là là là là là Oh la paire de testicules oh, 22 ans chat. 22 ans le kid. 22 ans et une paire aussi... Oh. Tiens là, tu, tu la prends en bouche, tu t'étouffes frérot. Ok. Il est positionné, il attend. Et moi en fait, à ce stade... Euh... À ce stade-là, les gars, pile-là, j'ai été envoyé au goulag. Pourquoi Parce que regardez. Et on va pouvoir le voir sur sa mini-map. Moi, j'étais avec l'autre voiture qui était là. J'étais en train de circuler dans cette zone-là en me servant de la route pour me cover. Parce que là, il y avait une légère bordure, en fait. Et quand j'étais collé à cette bordure, collé passager, on ne pouvait pas me voir. J'étais positionné en fin de zone. J'avais les stimulants pour rester dans le gaz. J'avais une boîte de mûne pour rester dans le gaz. Et j'avais un masque à gaz pour rester dans le gaz. J'avais tout pour faire une game incroyable. J'avais deviné la méta, j'avais deviné la zone, j'avais la voiture, j'avais tout pour gagner. Sauf que le joueur qui était là, dans cette maison ici, où il y a sa voiture qui a tapé euh, parce que c'était sa caisse, il s'est dit, hey, ma maison elle est plus si cool. Il est sorti, il est sorti de sa maison le mec, il a fait le tour de ce caillou, et pendant que je faisais mon demi-tour ici, il m'a fumé dans la caisse. Du coup je suis allé voir sa POE, au mec, qu'est-ce qui s'est passé en suivant mais dans les 30 secondes qu'on suivit, les gars, il s'est fait « Il est mort. » Et sa maison est restée vide. Et euh, c'est là où je vous dis qu'il a constamment besoin d'une part de chance dans ce genre de tournoi. Par exemple, ce débile profond, il ne serait pas vu me tuer, il ne serait même pas mort. Il aurait continué sa partie. Mais c'est trop d'aléas, c'est trop de trucs. Le, le mec, il a pété les plombs, il est venu me slay. Derrière, eh bien, il s'est fait canner. C'est la faute à pas de chance. Derrière, je fais mon goulag et vous savez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis deg, mais pas trop. Genre, je suis, j'ai gagné mon goulag, j'ai deviné la méta, je me suis placé correctement. J'ai quand même coché pas mal de cases positives sur, euh, sur le truc. Perdu le goulag Non, il a été gagné le goulag. Oh, tu m'as pris pour qui J'en ai perdu deux des goulags j'en ai gagné 4. Ça va. Le choix du largage, tu le regrettes pas, pas Pas un seul instant, frérot. Le seul choix que je peux regretter, c'est de pas avoir pris signeux. Si j'avais pris signeux, j'aurais survécu dans la voiture. Mais je voulais mes 30% de vitesse en plus qui m'ont servi avant. Y'en a un il s'est mangé un sale turn à la fin Qui USK De qui tu parles Dans ce game T'aurais pas dû tenter la caisse show. Mais t'es fou, je j'étais obligé. Junior a mis un turn de ouf. Ah ouais Enfin, je regarde ça les gars. On va commenter ça les gars, on va commenter ça. Je compte sur toi Didier pour euh, cette vidéo la mettre euh, demain ou quoi Ça pourrait être cool. Ok. Il... Ok. Il est. Il est dans la zone. Il est dans la zone, mais il a les pires maisons. Pourquoi est-ce que je dis qu'il a les pires maisons Regardez. Vous voyez Là, il est sur le bord de zone. Et tout ça, c'est les clochards. Tous les clochards, ils vont devoir arriver et s'incruster. Et c'est les trois premières maisons sur lesquelles ils vont aller. Ce qui veut que ça, ça va bouchonner, tu vois. Là il a fallu tirer sur le mec qui a, qui a pris ses classes, mais quel intérêt de tirer sur le mec qui a ses classes, tu vois, il va il va pas faire ça le mec. Il y a, y a aucun intérêt, il y a Ça sert à rien. Le trophy, ça sert à... Oh C'est Wham ça Ah non, c'est pas moi. Peut-être que si. Je sais plus où j'étais. Ah, 41 Ouais, c'est moi qui viens de mourir, c'est ça. 40. Ouais c'est moi ça est <rire> yeah, boy Voilà, oh là il se fait attaquer Là c'est le bon là, Hop là la paralysante qui part Il contrôle direct Oh là là le push oh Le positionnement est parfait Le contre stuff est impeccable Sans cramer trop de euh... Trop d'outils Bam il contrôle sa position Un premier clochard qui a été repoussé Il a pas peur Il les attend les autres Venez, il leur dit, venez, je vais vous faire cuire. Hop là, il y en a un autre qui arrive. La grenade, pas très bien lancée, c'est dommage. Et il y a deux autres véhicules qui arrivent. Ça va être une quadruple de pénétration en zone. Cinq tuples, oh, toujours plus. J'ai l'impression de me retrouver dans une cave quand j'étais plus jeune. Quoi qu'il en soit, il protège parfaitement sa position. Il attend. Il a une des fenêtres qui est bouchée par un des véhicules. Mais c'est aussi un très bon truc. Parce qu'il a juste à appuyer sur sa touche pour entrer dans le véhicule. Il aura pas besoin de volt et tout. Et ça, c'est un truc de fou. Ok. En fait, et aussi, chat, vous voulez, vous voulez savoir. Comment est-ce que c'est simple de pas repérer quelqu'un qui a un gros fils de pute Mais genre, quand quelqu'un gagne ou quoi, de pas être mort de seum ou quoi, et peu importe la méta qu'il a jouée, se dire que la personne a été plus intelligente que tout le monde et se dire qu'elle a gagné, je trouve que c'est génial. Comparé à beaucoup d'enfants de pute. Alors attention, je vise personne en disant ça, vous me connaissez. Il a pas survolté Attends, mais il a survolté là ou il a pas survolté Ça change super. OK. Il prend pas de véhicule ben, si, il va prendre de véhicule, c'est obligé. OK, il avance. Il avance. Il regarde un peu la zone, comment est-ce qu'elle est Il se dit putain, c'est un joyeux bordel. Il y a deux véhicules ici, il y en a deux là-bas. Hop, il passe à côté. En vrai, c'est rigolo quand même ce genre de game. C'est vraiment trop marrant. <rire> Personne fait ça, tu vois Bam, y Il a tout le monde qui circule Oh là là, le véhicule qui se retourne L'erreur à 100 000 balles Bam L'erreur à 100 000 balles Oh mec, ça t'arrive ça oh, oh mec, en plus ça t'arrive devant ta communauté et tout Oh, oh mec, t'as plus qu'à te faire les veines avec un câble USB Ok Il temporise sur le bord de zone Il attend ne pas percuter un autre véhicule, ça fait perdre de la vie aux deux véhicules. Il y a une frappe qui part, il sait que c'est pas vers lui, il est tranquille. Ça temporise, ça temporise. Il attend. Il attend, il attend, il a toujours 3 kills, il temporise sur le bord de zone. Là c'est une temporisation qu'on voit sur le bord de zone. Est-ce que ce gameplay vous rappelle un gameplay, chat, que vous avez vu Là, il voit le scream, il lui dit « Je t'ai vu ». Il va essayer de le percuter. Il va essayer de le percuter, mais il voit pas d'intérêt de se faire tirer dessus. Il a vu le joueur en dessous de la maison aussi. Les deux, les deux sans se parler, ils se mettent d'accord, tu vois. Ils sont en mode... Ils sont en mode je t'ai vu Je sais que t'es là il Y il a une grenade qui a pété pas loin Son véhicule a pris pas mal de dégâts Il va se mettre à tourner autour de cette zone Il clear cette zone Et il voit cette voiture Là ça va être un, un duel de couilles On dirait pas comme ça mais là c'est un duel mental C'est en mode je vais pas reculer Fais pas le fou On est ensemble tu vois et là tu, là tu vois par exemple il a un autre, Le joueur qu'il a à côté C'est super agréable d'avoir quelqu'un comme ça Parce que c'est quelqu'un qui a compris que Ça servait à rien de ce fight, qu'il fallait juste gagner des places au classement Et du coup Alors ça par contre, ça tu refais plus tu vois De rentrer dans la voiture comme ça, ça tu refais plus Là tu, il lui dit Là il est en train de le poursuivre en mode Oh t'as fait quoi On est d'accord Ils ont baissé la fenêtre Ils se sont expliqués, c'est bon tu vois, bonhomme Hop là Là, il y a une autre frappe qui part donc ils doivent se redéplacer Logique Il s'est remis sur le bord de zone Bam Petit créneau Marche arrière Marche avant Il repart, il repart dans le gaz Hop Il se croise encore une fois Oh villageeste, Il est encore entré dedans Là il se dit Bon euh, Il n'y a plus que 6 personnes On était potes On l'est plus trop Là il se dit Merde la frappe Elle est partie Où est-ce qu'elle part Je me mets bord de, bord de plage Bam Bord de plage c'est bon je l'ai vu sous la maison, il y a personne qui vient d'être ici. Oh putain, ça a droppé. Oh putain, le FDP. Hop, ça va mettre la voiture en diagonale. Il va sûrement en profiter pour se re C'est la position parfaite, il est tranquille. faut juste que l'autre voiture n'arrive pas à ce moment-là. Et l'autre voiture arrive à ce moment-là. Mais elle tourne. Juste à mettait la pression. Ça me rappelle mon oncle au repas de, au repas de Noël. Mais ça, c'est une autre histoire. Il a vu le joueur qui était à droite, il l'a vu, le joueur qui est à droite qui va sûrement allumer sa voiture sous peu, s'il lui reste des balles. Et non, il allume l'autre voiture, à sa place je ferai une grosse rotation sur la gauche, grosse rota sur la gauche, boum boum, il a vu ce bouclier, il y va, il y a encore une frappe qui pop, là c'est la pression, bam Et la rotation à gauche est parfaite, va... c'est lui qui va être le premier placé en zone, il va être trop trop trop trop bien. Du coup, il a, là, il a juste à trouver une position head glitch. Et il sait que, potentiellement, il a, il a de fortes chances de gagner. Il prend, il prend le coin le plus, le plus loin. Ah, il a repéré le joueur. La voiture va être, euh, va être cassée. Hop là. Ça se positionne en dessous. Il est repéré. Il va se cacher dans les, dans les cages à poules. Il s'allonge. Ça peut shielder Est-ce qu'il va prendre l'autre voiture qui est là Ok, frappe de précision qui part. Là, il faut prier tous les dieux. C'est bon, il est positionné, il a une position incroyable Là il va pouvoir prendre son arme Et c'est parti pour le slay 1, V1, V1 Il a juste à pas tousser pour faire une bonne surprise Se faire oublier Il se fait oublier tel le, le renard des surfaces Parce qu'il sait qu'il en 1, V1, V1 Il a entendu le joueur à gauche, il a entendu l'autre Ça c'est fight, c'est maintenant La para qui part, la double para Le push pour la win Et la victoire Oui, respect, Oui, Meilleur. Il a, il a joué parfaitement. Il a pris ses kills. Il s'est défendu. Je suis content pour lui. C'est une game à 100 000 balles, les gars. Le but, c'est de gagner. Et c'est ce qu'il a fait. Il a gagné. Donc, euh, même si le gameplay boubou, c'est un gameplay passif, stratégique et tout, il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion derrière. Il a pris des kills et des décals qui étaient super ballsy pour la game. Il mérite de gagner. Donc, bien joué à lui.